Stocker les documents d'un MOOC sous Wordpress est simple. Connectez-vous en tant qu'innové, mot de passe, nous fait grandir, tout attaché en minuscules. Puis adhérez au MOOC, allez dans la page des MOOC, basculez éventuellement en français et cliquez sur votre MOOC. Allez dans le groupe attaché au MOOC. Puis dans le menu Contribution, vous voyez toutes les mises en ligne et pouvez les filtrer. Pour en ajouter, il faut choisir le fichier, cliquez sur Save. Les types disponibles et le choix de catégories sont possibles. Tout cela sous une solution gratuite WordPress et autres plugins ou tout simplement avec nous.